Je me suis fait draguer ce matin dans le métro par un petit jeune, je pourrais être sa mère. Il m'a fait des grands signes, des sourires et il a malencontreusement laissé tomber un papier devant moi avec un numéro de téléphone. Alors bon, je sais bien que c'est la mode des cougars, mais il faut vous calmer les petits jeunes. Hein. Contrôlez votre frétillard, c'est pas la fête du slip. Et puis surtout, soignez votre écriture, parce que vous, un, on dirait des sept, on ne sait pas si vous écrivez cinq ou six, et les deux, on dirait des huit. Alors on ne déchiffre rien. Comment voulez-vous qu'on vous rappelle Thank <sighs> you.